Bonjour Califram pour ce petit tutoriel pour vous montrer comment installer un thème WordPress Premium. Donc il Peut-être que vous êtes allé sur un site tel Thème Forest, thème ou encore Elegant thème par exemple, pour euh, citer les plus connus. Et vous vous dites, euh, il y a des thèmes qui m'intéressent, j'aimerais bien en acheter un et pouvoir l'installer ensuite sur WordPress. Mais pour l'instant, c'est un petit peu euh, flou pour vous. Vous ne voyez pas comment en achetant un, un thème quelque part, vous allez pouvoir... Euh, le mettre sur WordPress Et eh bien c'est tout simple, vraiment euh, très très simple. Donc vous êtes sur WordPress, vous avez acheté au préalable votre thème, donc sur un des sites, euh, le site que vous voulez en fait, et vous avez donc dû récupérer sur votre ordinateur, donc moi je l'ai mis sur mon bureau, mais sinon peut-être que c'est dans vos téléchargements, un fichier zip qui porte le nom de votre thème en général, donc, mettez-le sur le bureau. Pour l'instant, c'est ce qui est a de plus pratique. Vous le retrouverez facilement. Donc, mon thème est ici, en fichier zip. Je vais sur mon tableau de bord de WordPress, dans Apparence, thème. Je vais sur Installer des thèmes. Envoyer. Choisir le fichier. Et là, sur mon bureau, je choisis le fichier zip qui représente mon thème. Voilà. Installé maintenant. Le thème a bien été installé. Alors, pour vous montrer tout ça, je vais retourner moi sur Thème. Donc, j'en ai plusieurs d'installés. Et voilà, Glim, il s'appelait Glim. Le Glim thème est installé. Donc, vous pouvez soit l'activer, le prévisualiser, en voir des détails ou même s'il ne vous intéresse pas ou plus, le supprimer. Donc, moi, bon, pour l'instant, je ne l'ai pas encore customisé. Donc, il va être vide, mais pour le prévisualiser, voilà. Donc vous voyez, Glim, voilà vous avez un petit panneau pour le customiser et, euh, et le thème tel qu'il sera. Donc là on pourra mettre une photo par exemple. Et voilà. Comment installer un thème WordPress Premium, il n'y a rien de plus simple. A bientôt